Bonsoir Carole Duflo. Bonsoir. Donc nous sommes ensemble ce soir pour que vous nous présentiez votre nouveau livre qui va bientôt sortir, L'Entretemps, et qui parle de l'art-thérapie en soins palliatifs. Alors, quelques mots sur vous. Qui êtes-vous, Carole Donc Moi, je suis avant tout art-thérapeute, mais aussi artiste et peintre. J'ai exercé pendant 15 ans en soins palliatifs, et maintenant je suis plus. Euh du côté de la maladie d'Alzheimer, en a quelques jours et je travaille également en résidence pour personnes âgées et en difficulté sociale. et c'est très important pour moi d'avoir ces deux statuts qui sont étroitement liés, je crois qu'on ne peut pas être un thérapeute si on n'est pas artiste soi-même parce qu'il faut exercer sans cesse sa créativité pour mieux servir le, la prise en charge de patient, tout ce qui peut arriver pendant une séance. Donc, alors, pourquoi ce livre Donc, en effet, après 15 ans, ans d'art-thérapie en soins palliatifs, j'ai décidé de, de quitter ce milieu qui était un petit peu lourd. Et... Donc, par contre, ça n'a pas, pas été facile de quitter euh, les équipes soignantes, euh, l'espace de l'atelier. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Euh, amorcer un travail de deuil, et c'est vrai qu'en tant qu'artiste de, de peintre on pourrait se dire que j'aurais pu teindre, mais en fait je me suis plus dirigée vers l'écriture qui a été une évidence pour moi, dans le sens pour moi l'écriture c'est plus euh, un travail de transmission, pour euh, pouvoir rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont suivi pendant ces longues années et d'apporter aussi euh, une nouvelle vision de l'art-thérapie en son et, et Un livre c'est aussi un recueil de mémoire euh, dans un contenu, dans un contenant qui m'a fait aussi beaucoup de bien et j'espère que ce livre pourra euh, amorcer des tas de questions, beaucoup d'échanges et interroger euh, l'importance de l'art thérapie en soins palliatifs, qui n'a pas toujours euh, la place qu'elle devrait avoir. D'accord Et comment l'avez-vous conçu votre les... Alors, je l'ai conçu euh, en me disant que ce serait comme une journée dans, dans l'institution de soins palliatifs. Donc au départ, j'ai travaillé beaucoup sur la rencontre avec à la fois le patient et, euh, et l'équipe soignante dans un souci de pluridisciplinarité et à partir de là euh, j'ai aussi écrit sur les indications thérapeutiques qui m'ont permis de, de pouvoir aller voir tel ou tel patient. Ensuite j'ai écrit beaucoup sur la, le processus créatif qui est primordial, la force de la création et la fonction symbolique de l'expression pour euh, les patients. Après, j'ai travaillé aussi sur le rôle et la place euh, de l'art thérapeute. Et pour finir, j'ai travaillé, j'ai écrit sur euh, le destin, euh, la transmission et la perte des œuvres euh, des patients. Et à euh, qui s'adresse-t-il alors, il s'adresse à beaucoup de monde, notamment déjà pour les étudiants en art-thérapie, pour aussi les professionnels en art-thérapie, pour tous les, les professionnels de la santé, et aussi pour les, les proches, les familles en deuil. Et pourquoi pas aux gens euh, qui ont envie aussi d'avoir une réflexion, euh, sinon spirituelle, euh, mais humaine sur euh, la fin de vie. Et pour finir, euh, Carole, est-ce que vous pensez que l'art-thérapie répond à un besoin dans la société actuelle Oui, je pense qu'il y a un grand besoin dans le sens où euh, la société actuelle euh, a tendance quand même à dénier, à refouler tout ce qui peut gêner, notamment les personnes âgées, donc la vieillesse et la fin de vie, car on est quand même dans un monde performant, de rentabilité et d'efficacité, et je crois que tout ce qui est faible peut gêner ou euh, apporter beaucoup d'angoisse aux personnes, donc le fait de, de pouvoir euh, peut-être apporter par la création accompagnée euh, une part d'humanité euh, à la santé, je pense que c'est primordial dans, dans notre société, et je me suis aperçue pendant toutes ces longues années, euh, l'importance pour le patient de retrouver une immunité et aussi de se sentir autre qu'un qu malade, mais une personne à part entière. Merci beaucoup, Carole flou Merci Allez. à vous.